C'est 8, Psaume chapitre 8. Somme chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel notre, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains, Amen. tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ceux qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Amen. Amen. sa parole. C'est auquel les choses auxquelles tu tiens, mon bénévole Père, ben, c'est vraiment ta parole à toi. Je voulons vraiment, au oh Dieu, observer cela avec beaucoup d'attention, Père, ben, et prêter réellement nos oreilles à ce que toi tu nous dis. Nous voulons vraiment te dire encore merci de que, que tu as réveillé en nous ces sentiments d'amour, Père. Ben. Pour ta parole à toi, mon maître, venir, de prendre en considération ce que toi tu es, mon sauveur, de réaliser que c'est ta parole à toi, Père. Ben, dans laquelle se trouve encore la puissance et l'autorité, Père. Ben. C'est au travers d'elle que nous sommes transformés, mon maître béni. en nous te remercions encore ce soir, mon sauveur, de nous avoir accordé la grâce d'être rassemblés en ces lieux. En ton nom glorieux, mon maître béni, Père. Ben. Oh Dieu, pour la parole et ton nom, à toi, mon sauveur, pour recevoir tes instructions, mon bien-aimé, Père, par ben. ta parole à toi, béni. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon Seigneur, qui ont été chantés en ces lieux et qui sont montés aussi devant au ton trône des grâce mon notre Dieu. Tu as vu aussi les lents de nos cœurs, nous le voulons encore davantage, au oh Père. Beaucoup d'essais d'amour encore, de mon béni, mes pas du oh, Au toi, le Dieu très haut, filé change au point, Père. Souviens-toi de mes frères et soeurs, mon roi. Quoi chacun d'eux, mon bénévole Père, qui a quitté sa maison à différents endroits où il s'est trouvé, bénévole Père, pour revenir à cet endroit, s'est rassemblé autour de ta parole à toi, Père. Souviens-toi de ceux qui sont aussi en connexion, Père. Nous te prions encore et moi de bénir et de fortifier encore davantage, mon roi. Mon de te reconnaissant encore ce soir, Père. Pour ton amour et ta beauté à notre endroit, mon maître béni, Seigneur, tu es encore la parole, souffle les vies encore aujourd'hui pour te louer. Béni soit ton nom pour ce que tu fais, Père. Merci encore pour le psaume, mon Maître Béni, Père. Tu nous montre vraiment aussi ta grandeur et ta miséricorde dans notre endroit. Tu es vraiment grand, mon Maître Béni. Louange et honneur à toi. Toi qui es Dieu très haut. C'est vrai. Ton nom est vraiment merveilleux, Père. Il est vraiment magnifique, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir. à nous encore la grâce de vraiment te servir comme tu le veux. Car nous avons aussi prié. Au nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Nous vous vous remercions notre Dieu de ce que nous pouvons avoir cette grâce encore aujourd'hui et de nous retrouver ensemble ce soir pour louer tout son Saint-Nom et les glorifier aussi, comme notre bénéfice frère l'a chanté, voulant considérer certainement sa parole. C'est au travers de cela aussi que le Seigneur, notre Dieu, nous éclaire et nous montre effectivement où est-ce que nous en sommes et comment aussi les choses vont aller dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, et les temps aussi. C'est vrai, c'est cela que aussi, <rire> cet homme de Dieu, le prophète Moïse, on dire que dans sept mois, commencé nous à compter nos jours, en fait que nous appliquions notre cœur à, à ta sagesse, effectivement, pour que nous puissions réaliser en réalité ce qui est important à tes yeux, et ce qui doit aussi être aussi important aussi à nos yeux aussi. Nous le remercions pour ce qui a fait pour nous le dit, combien nous étions heureux. Amen. Dieu bénisse vraiment nos frères et jeunes, nos enfants qui Amen. jouent aux instruments. Et nos grâces, nous pouvons voir quand l'onction descend. Alors, les choses, c'est une grande bénédiction. Nos grâces, c'est vraiment extraordinaire. Nous l'avons senti, il est vraiment présent. Il est descendu et nous sentions qu'il était là. Amen. Et nous ne voulions pas partir. Ah, c'est pour ça que nous les supplions qui nous aident à nous donner aussi la grâce de rester aussi pendant un temps dans la prière, pouvoir réellement chercher aussi sa face comme nous l'avons dit autrefois. Et nous pouvons commencer, mais nous ne savons pas quand est-ce que nous allons terminer. Nous voulons donner vraiment ce temps à notre Dieu qu'il puisse nous aider à ce que nous soyons vraiment tout le temps disposés quand nous venons dans sa maison. Nous ne sommes pas comme les autres, effectivement, qui sont stressés, dépressés de pouvoir rentrer à la maison, mais nous sommes de ceux-là qui veulent vraiment être dans sa présence. Et comme Marie avait trouvé grâce à ses yeux de pouvoir s'asseoir à ses pieds, nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mon frère et ma soeur. Nous courons pour des choses tellement inutiles sur la terre, mais nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Il nous est vraiment important, et nécessaire que puissions nous préparer de la manière dont et puis qu'il faut que pour se préparer il faut aussi savoir de quelle manière il faudra se préparer c'est pour ça nos rassemblements ont un sens parce que le seigneur notre dieu nous parle et nous accorde vraiment la grâce et j'avais le cœur est tellement touché de pouvoir voir aussi les l'élan de cœur des uns et des autres et de pouvoir se retrouver dans la maison du seigneur et, et, et en laisser aussi leur des préoccupations, six occupations à, à, à l'extérieur, de pouvoir se retrouver pour que euh, nous puissions avoir cette euh, communion avec le Seigneur et aussi les uns avec les autres. Vous ne vous rendez pas compte d'être frères et sœurs, c'est qu'un un jour nous, nous serons de l'autre côté du rideau. Un jour certainement, nous passerons de, de cet état naturel, effectivement, à un autre état. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ce sera toi mon frère, ce sera moi. Et ce sera aussi chacun de nous ici. Euh, nous devons compter effectivement en réalisant que euh, le fait que nous soyons assis à cet endroit, c'est vraiment une grâce. Que Dieu m'accorde à moi de me préparer pour là où je dois aller. En Tandis fait, que les autres se préoccupent de beaucoup de choses, mais moi je me prépare pour pouvoir réellement rassurer aussi l'endroit où moi je serai. Nous le remercions de tout notre cœur parce qu'il il nous accorde la grâce et, et vous savez, nous avons vraiment beaucoup de frères et sœurs qui, qui sont en connexion parmi nous et, et surtout je pense à, à la famille de notre frère Marcel de Krefeld. Ses frères et, et sa famille, c'est extraordinaire, ils sont tellement attachés et à nous et à chaque réunion, à chaque moment, ils prennent part à cela et, et quand il y a quelque chose, ils se passent effectivement, quand ils ne il passent pas tellement très bien, alors... Ça travaille aussi le cœur, mais ils sont tout le temps en connexion et, et, et, et ils ont aussi ce désir de pouvoir tout le temps prendre part à ce que Dieu fait. Et je crois que le Seigneur le fait. Il y aussi de frères, je dis, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit, ou, ou, j'étais étonné de voir quand on m'a montré les, les, les statistiques de pays, des pays jusqu'au fin fond et auxquels je ne pouvais jamais imaginer qu'ils pouvaient être en connexion avec nous, effectivement, et qu'ils pouvaient avoir la possibilité de pouvoir aussi sur les prédications aussi. Beaucoup, beaucoup. Et quand, quand ici, l'autre fois, le frère priait en disant, il parlait du monde entier, il disait Dieu du ciel. Mais c'est vrai, c'est vraiment presque dans le monde entier, sur les îles les plus profondes, que, que, que même les noms, j'ai dit, mais j'ai découvert effectivement, oui, frère, c'est vrai que le Seigneur, notre Dieu, euh, est, est vraiment à l'œuvre pour attirer un peuple qui est à lui. Nous n'avons pas l'impression, mais. Nous devons être conscients que ce que le Seigneur fait à partir de cet endroit parcourt le contrée, dans le lieu le plus reculé et dans le monde, effectivement, où il y a des âmes, même sous l'île Maurice et sous les îles, au Papouasie même, au plus profond, le coin le plus reculé, Et c'est vrai que le Seigneur accorde vraiment euh, cette grâce. C'est ainsi que nous devons aussi réaliser, et comme je disais autrefois, je dis que même ici aussi en Belgique, hein, beaucoup hein, dans différents endroits et différents on point effectivement régulier les provinces aussi, euh, se connaître aussi pour pouvoir arriver à pouvoir euh, écouter et, et, et suivre effectivement la, la, les réunions et écouter la parole de Dieu que nous recevons tous en, en cet endroit. Nous remercions notre Dieu pour son amour. Nous le remercions effectivement aussi pour le privilège qu'il nous a donné à nous de pouvoir aussi être de ceux-là qui peuvent s'asseoir ici et le louer et, et le chanter de tout notre cœur, et de pouvoir aussi, c'est vrai, peut-être que nous ne réalisons pas cela, mais ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont au loin, réalisent aussi cette grâce aussi de pouvoir, savoir que nous retrouvons ici, ensemble, dans le lieu où le Seigneur, notre Dieu, aussi parle, et agit aussi, et, et, et sauve aussi, et, et attire encore davantage, et nous montre aussi de quelle manière le choses avance en fait, avant, effectivement dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, afin que nous soyons sûrs et certains que nous ne battons pas à l'air, et que nous ne faisons pas les choses selon notre façon de pouvoir faire, mais que nous faisons les choses, effectivement, selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, et certainement selon la volonté de Dieu, parce qu'il nous faut tous accomplir cette volonté de Dieu, et pour que nous puissions avoir réellement accès à, à la promesse que Dieu nous a donc faite, effectivement, pour que nous puissions ces jours-là dans sa présence. Nous nous préparons certainement, au frère de ma soeur. Parce que, comme l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup aussi, a dit, mais oh, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il nous attendent effectivement, pour faire souffrir pour la cause de Christ aujourd'hui. Voir réellement souffrir parce que donc, le monde est ainsi et que je prends part au fond de ça. Non, il faut que je puisse réellement être conscient, madame, de ce que je veux et ce que je désire. Dans le livre de Matthieu, nous nous lèvons, nous lisons l'écriture. Matthieu au chapitre 3, c'est cela, oui. Non, si je porte cela. Matthieu au chapitre 6. Je bon, pense si que c'est cela ça, vous ça Matthieu chapitre 6. J'ai donné donc une requête, que nous allons prier tout à l'heure, il s'agit de la maman de notre frère Yves de Rué, et euh, elle est donc, on la trouvée donc, euh, tombée dans la chambre, la chambre l'était effectivement, parce qu'on avait pu se lever depuis quelques jours, et là on à la ferme de l'hôpital, elle était donc dans le coma, elle a eu donc à pouvoir avoir les hémisphères des cerveaux qui ont été donc touchés, elle se trouve donc dans le commun à l'hôpital hier le frère m'avait appelé pour que je prie pour sa maman et qu'il voulait aussi donc que je puisse partir je partirai demain, je lui dis que ai que j'ai prié donc hier donc il m'a encore appelé ce matin et je pense que les seigneurs... Alors, le frère Daniel m'a appelé tout à l'heure ils sont partis à l'hôpital ils vont donner les informations je crois que le Seigneur a entendu les prières Amen. et que d'après ce qu'il m'aurait dit la maman est soit une. Amen. Nous entendons effectivement, mais demain, Dieu voulant, je devrais descendre là-bas parce que le frère a voulu que je puisse aller. Notre soeur, Léa aussi, sa maman, se trouverait aussi aux urgences dans l'hôpital et son état n'est pas aussi très bon. Nous prierons aussi tout à l'heure pour cela. Que le Seigneur accorde la grâce. Nous traversons des moments difficiles, mais nous avons le Seigneur avec nous. Amen. Dans Matthieu, chapitre 6, nous lisons notre frère qui envoie aussi. Allez, c'est, ça fait quatre nous prions tout à l'heure. Matthieu, j'ai dit, si nous disons, verset, euh, verset 19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce aussi, Père. Nous te remercions encore de ce don grâce d'être là. C'est vrai que nous passons à notre sœur, la maman, de mes frères, Yves, Père, qui est à l'hôpital aujourd'hui et qui compte réellement aussi sur nos pieds, Père. Nous te remercions de ce réellement, tu l'as fait sortir de l'état dans lequel il se trouvait. Nous croyons de tout notre cœur, Père, que les valides qu beaucoup mieux en mieux Père. Nous te supplions encore d'agir encore, Père, parce que tu vois son âge aussi avancé. et a besoin de toi, mon roi. Ses enfants ont besoin de pouvoir l'avoir aussi en bonne santé, Père. De moi aussi, pour la monde de mes amis, sœurs Léa, Père, nous te prions, mon parce que est là, il est dans un état où il n'a pas dit, je peut encore venir en la mémoire, et faire au Dieu qu'il soit en parfait santé délivré, Père, et guéri par toi, parce que tu le fais, Père. Bénisse-nous encore, avec ta parole encore ce soir. Nous t'implorons la grâce, mon père, de personnes, parce que nous voulons vraiment apprendre encore davantage de... Nous ne savons pas ce que le lendemain peut nous réserver, Seigneur. Nous voulons vraiment garder comme on peut se faire la chanter encore ce soir, Père. Oh Dieu, nous voulons considérer ce qui est important dans tes yeux, Père. Aide-nous encore pour voir le temps et tellement de bénitrer sérieux, Père. Merci encore ce que tu as dit, de se Seigneur, tes bénévole, Seigneur. Nous te remercions, Père. Au lieu pour notre soeur, ta vie, d'affaires, que ton nom soit béni, agis encore davantage pour moi. Je te remercie parce que tu es vraiment le Dieu de ta Elle Aide-nous encore ce soir, en parce pour nous ce juste. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le Seigneur agit. Il travaille effectivement comme nous avons entendu, il fait le travail dans le cœur de chacun. C'est un travail profond dans lequel le Seigneur est en train de pouvoir agir. Pour que nous puissions arriver à pouvoir être maintenant dans sa présence et arriver à pouvoir refléter ce qu'il est. Quand nous venons de pouvoir le lire, et cette écriture, c'est toujours merveilleux parce que c'est ce que le Seigneur, notre sauveur, dit. Vous savez, c'était d'abord quand les disciples lui ont posé la question, ils lui ont fait aussi une demande à travers de cela, disons, mais. Jean enseigne à ses disciples comment il faut prier, et, et enseigne aussi euh, et comment aussi, aussi nous pouvons prier, effectivement, ainsi de suite. Et puis bon, le Seigneur euh, leur fait comprendre, effectivement, de quelle manière il faudra, il va pouvoir euh, prier, euh, pour ne pas ressembler, effectivement, à des hommes qui veulent qu'on puisse, euh, qui font simplement des choses pour que les autres le voient. Et les autres les apprécient, effectivement, comme si... Parce que, quelque part, ils cherchent à pouvoir être rehaussés aux yeux des hommes. Hein, Qu'on les considère comme étant des hommes très spirituels ou des femmes, très spirituelles effectivement, en faisant des choses. Et vous le dire, il est dit. Et puis, ils leur mettent en garde, effectivement, en leur montrant que les hommes ne comprennent pas grand-chose. Ils pensent pouvoir tromper Dieu, mais parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Tu peux tromper les hommes, mais oui. pas Dieu. Non, non, non. Quand il s'agit des choses de Dieu, il faut apprendre, effectivement... Et ce que c'est dieu là veulent, de manière à ce que tu puisses obtenir quelque chose. Après, c'est ça de pouvoir s'aimer sans récolter. Alors, ici, il leur dit, au verset, chapitre 1, il leur dit Gardez-vous, chapitre 6, verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Donc, ne faites pas parce que les pharisiens, les saricéens, cest gens-là sont comme ça. Vous savez, non et alors, ils, ils aiment bien hein, la première place, ils l'ont fait la terre et quand ils font des prières, ils font cinq heures de prière. Pour ça, ils sont vraiment des saints, évidemment. Et ils vous marchent avec un côté gourbé, on voit que c'est l'humilité, effectivement, mais c'est sont des Vous avez une brochure que frère, de fond ça a terminé, je crois que euh, peut-être dimanche prochain, on pourra voir comment Dieu permettra beaucoup. Vous ayez quand même un exemple, un exemplaire de chacun. Lisez-la. Prenez le temps de pouvoir vraiment prier et lisez-la. Et le Seigneur nous aide. Amen. Et nous verrons aussi effectivement ce qu'il a mis en rapport. Alors on dit, autrement, ce dis, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Sinon je fais les choses, même si je dis que c'est Dieu, mais quand je fais les choses pour que je sois vu des hommes, qu'ils voient effectivement, ah, oh, quel homme spirituel, ah, oh, quel homme effectivement, c'est sûr et certain. <rire> aux yeux de Dieu, ça ne vaut absolument rien. Amen. Amen. Amen. Et puis il continue ici, il dit Donc, le problème, c'est que <rire> nous avons la grâce de ce que le Seigneur, lui, il nous parle, nous montre effectivement, parce que les autres, en réalité, ils courent comme ça, mais lui, il nous parle pour que nous comprenions que ne suivez pas la voix des autres. Amen. Vous n'avez pas copié les autres, en fait. Vous, vous avez l'original. Vous, en tant que fils de Dieu, Amen. il dit qu'il est tenté de voir nous instruire pour que. Nous manifestions effectivement ce que lui, il nous a donné. Alors nous continuons ici. Donc, lorsque tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Moi j'ai fait, moi je fais toujours, il faut qu'on voit que je fais, effectivement. Alors, le Seigneur dit, mais toi ne le fais pas. Amen. Amen. Amen. Il dit, vous vous êtes, il dit, à vous, je vous l'ai dit, il dit mais. À vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Pourquoi Parce que vous ne prenez pas aux choses de Dieu. Donc, eux, ils, ils peuvent le faire et ils ne savent pas qu'en faisant comme ça, ils savent davantage, effectivement, que les hommes le louent. Mais ces hommes-là, ils sont mortels comme toi. Amen. Où est-ce qu'ils vont te placer Ils disent Ah, oh, il est le plus grand, mais c'est leur bouche. Mais devant Dieu, tu n'es pas le plus grand. Est-ce que vous saisissez Amen. Donc ce que moi j'attends, c'est que, que même les hommes me disent qu'il est le plus mauvais. Amen. Et qu'il n'est pas spirituel. Amen. Mais que Dieu, quand il nous regarde, il dit voici l'homme. Alléluia. Amen. Voici ma fille. Amen. Voici mon fils. Amen. Donc nous ne nous combattons pas pour que les hommes nous apprécient. L'apôtre Paul il disait. Est-ce la faveur des hommes que je désire Non. Si je plaisais encore aux hommes. Serais pas serviteur Comme Donc, chaque enfant de Dieu cherche simplement l'approbation de son Dieu. Amen. Je ne m'aime pas pour cela. Quand je sème, je dois récolter. Les gens vont vous dire Ah, oh, voilà, il y a un style de s'aimer. C'est bon d'avoir un style, Amen. mais quand ça ne pousse pas. Est-ce que vous comprenez Non, même si je n'ai pas un style, mais Jésus courbé, Amen. mais quand ça, sème, ça doit pousser. J'attends la récolte. Amen. Amen. Donc, ce que je dois faire, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais pour Dieu. Amen. Parce que c'est lui que je sers, c'est Dieu lui-même. Dit. Il dit euh, Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand toi tu fais l'homme, que ta main gauche Alléluia. ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Amen. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, hein. Amen. Après continue, me dire afin que ton amour s'efface en secret, Amen. et que ton père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Toi, tu dois savoir effectivement que tu ne travailles pas pour quelqu'un. Mais Dieu au service de Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai. On peut dire que non, non non. Vous êtes aussi des servants. Amen. Comme les frères sont des serviteurs. Amen. Vous êtes des servants de l'éternel. Mais oui, mais je suis la servante de l'éternel. Qu'il me soit fait. Ah c'est notre parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous aussi, soeurs, il ne faut pas penser aux autres. Nos... Non, vous aussi. Parce que, maintenant, il faut que nous comprenions une chose, mon frère et ma soeur. La Bible dit quelque part dans les scènes, je pense, à livre des Galates, je pense pas, bon, c'est Galates, On va le lire avec vous. Hein. Galates, effectivement. Et juste lire l'écriture, nous le fait. Dans le livre de Matthieu, il est bien voilà. Et voilà, je pense que c'est cela aussi. Galate au chapitre 3. Il dit ceci, verset 26. Galate verset 3, 26, il Vous suivez Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galate 3, verset 26. Verset 27, il dit, vous tous qui avaient été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous avez entendu Amen. Je le dis encore. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Donc, nous tous qui avons été baptisés en Christ, on n'a pas dit les hommes, les frères qui ont été baptisés en Christ. Vous suivez Il dit vous tous. Donc frères et sœurs avait été baptisé en Christ, Amen. nous avons tous revêtu Christ. Amen. Vous avez entendu Amen. Nous continuons les Dieu que Dieu te bénisse. Il dit, alors ainsi, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus Christ. Amen. Amen. Donc effectivement, nous réalisons que nous sommes tous, mon frère, toi, ma soeur, et toi, mon frère, au service d'un saint Dieu. Amen. Et vous remarquez très bien, comme l'écriture le dit aussi, que qu'il dit ici, il, il dit, je crois que c'est quand même trois versets. Il dit, mais vous tous donc qui avez été baptisés en Christ. Vous comprenez ça? Hein? C'est-à-dire que vous tous qui avez été baptisés dans son corps. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc nous avons rejeté Christ. Et quand vous regardez le corps de Christ, il y a plusieurs membres. N'est-ce pas vrai Et chaque membre a sa place Amen. et aussi sa fonction. Donc dans le corps, effectivement, le membre fonctionne. Le membre, effectivement, a un on, on rôle de travailler, de fonctionner. Chaque, chaque, chaque membre, effectivement, a sa place, a sa fonction, effectivement. Il doit agir. Vous comprenez Donc il agit, effectivement. Donc quand nous aussi, nous sommes dans ce corps, et certainement... Servons les Seigneurs. Amen. Donc, comme les frères, comme les sœurs, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, et Dieu a donné aussi des dons, que ce soit des visions aussi pour les sœurs. Des songes aussi pour les sœurs. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Les dons qui sont là, les sœurs sont là aussi. C'est pas vrai? Amen. Donc, nous sommes appelés à pouvoir, comme je disais effectivement, que notre objectif, c'est que nous ne servons pas les noms. C'est pour ça, que nous devons sortir effectivement de, de toutes les pensées dogmatiques, systématiques, effectivement, avec des religions auxquelles nous étions plongés, qu'on puisse être sorti en fait, parce qu'il faut que nous soyons lavés d'une rompure, de la conscience, de la mémoire, de la tout nettoyer, pour que nous soyons une nouvelle création. Qu'il appartient effectivement à son seul créateur qu'il a créé. Parce à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc effectivement, cette personne, elle s'accroche, elle s'accroche tellement à celui qui a eu à pouvoir agir pour lui. Nous continuons de nous faire Verset 5, dit. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous comprenez ça? Amen. <rire> L'apôtre Paul dit Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Amen. Alors, il y a un frère qui m'a écrit, pour euh, me poser la question mes frères, que, euh, en élevant les mains, dans le livre Timothée, mm -hmm. quelque part, je pense. Vous connaissez l'écriture, non Amen. Mm -hmm. Est-ce que vous connaissez ça Amen. Mm -hmm. Qui ne connaît pas l'écriture ah, Vous n'avez jamais lu, ça bon, on va, on va trouver cela. Bon. C'est écrit parce que nous l'avons quand même, lu il y a longtemps. c'est Dans Timothée, je pense que, oui, quelque part, nous allons essayer de trouver. Oui, que Dieu te bénisse, ma vie, il n'y a pas de problème, nous allons quand même le trouver, parce que nous voulons quand même que cela soit lu, effectivement. Voilà. C'est 1 Timothée chapitre 2. Si c'est bien. Et ici. <coughs> voilà. ici. Vous voyez ici. Vous de la Vous de ici. ici. Vous voyez ici. On va ici. Vous voyez Vous voyez ici. Vous voyez ici. Vous Vous c'est Dieu, et aussi un seul, un seul entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, j'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'un sourire des païens dans de la foi et de la vérité. Verset 8, dit Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes veuillent ainsi, ainsi. Alors, effectivement, bon, vous allez remarqué ici dans le chapitre 6, le Seigneur dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vu des hommes. Cela ne veut pas dire, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas te mettre debout dans de l'assemblée pour prier. Non Tu peux te mettre debout. Tu peux prier Dieu, que ce soit assis ou debout, effectivement, comme. Mais seulement c'est la pensée <rire> ou l'intention de laquelle tu fais quand tu te mets debout, Amen. même à genoux. Est-ce que vous comprenez Amen. Même le fait de mettre à genoux, pourquoi tu le fais Amen. Pour qu'on voit que je suis vraiment saint, ou bien je le fais parce que le Saint-Esprit me conduit à milliers là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez C'est toujours en fait le... Parce que l'hypocrite, c'est toi-même. Moi, quand tu te mets à genoux, quand tu te mets debout, je ne sais pas savoir si tu es hypocrite. Mmh. Mais en fait, toi, tu te connais. Mmh. Donc, quand je me mets debout là, que les gens voient que mes mains sont élevées vers le ciel. Donc, Dieu sait la pensée que tu as. Amen. Donc, tu dois connaître effectivement que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour quoi? Mmh. Est-ce que vous se disiez? Amen. Quand tu l'as fais pour Dieu, quand tu te mets debout, effectivement, quand tu pries Dieu... Si quelqu'un qui est à côté de toi se moque de toi, c'est son problème. Amen. Aussi longtemps que toi tu es sincère dans ce que toi tu fais, Amen. Dieu prend arme de ce que tu es. Amen. Alors le frère m'avait posé la question, mais l'apôtre Paul ici il dit Mais que, oui, mais c'est Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant levant de main pure sans colère, mauvaise pensée. Donc il n'y a que les hommes qui peuvent prier avec les mains levées et pas les seuls, C'est la question que le mais quand on parle de la prière, je veux que les hommes. Quand on parle des hommes, ça veut dire que et femmes. Amen. Donc frères, sœurs, oui certainement <rire> qu'ils prient parce qu'on ne peut pas dire que les frères prient et puis les sœurs ne prient pas. Non, mon frère, quand on prie, on prie tous ensemble. Amen. Nous sommes en fait. Et puis la prière, c'est quand même pour tout en ce cas -là. Non. Mm -hmm. En tant que fils et filles de Dieu, n'est mm -hmm. pas seulement réservé aux hommes. Mm -hmm. Donc là, effectivement, quand quand nous prions que ça soit debout, ou à genoux, ou couché par terre, on doit savoir pourquoi on le fait. Parce qu'il ne veut pas dire, mais pourquoi le frère se couche par terre quand on doit. Non. Les le Seigneur le conduit peut-être comme ça. Parce qu'il sent que cet état-là, je me devant Dieu. Ah oui, il n'est pas dit seulement qu'il doit se mettre debout. Non. Il dit, mais si lui, Dieu le connaît, il dit mais je vais mais je lui ai là. est là. C'est que le Seigneur l'a convaincu comme ça. Il ne le fait pas pour toi, mais il est fait pour Dieu. Mais si maintenant il est fait pour que toi tu le vois, alors ça ne vaut pas la peine. Amen. Amen. Pas comme le Seigneur dit ici, dans nous revenons dans Matthieu, au hein, chapitre 6. Il donc, dit donc, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, c'est comme, comme quand vous, vous allez faire fêter... des. Ah, je ne sais pas, moi, je sais pas. c'est je histoire, Bon. <rire> oui, c'est vrai que. Oui. Alors, il dit qu'il aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand toi, tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton père, qui est là dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Ça ne veut pas dire que quand tu viens à l'assemblée, tu t'assieds comme un marbre. Ah, le Seigneur a dit, il faut que je rentre dans ma chambre quand je rentre. Oh, je ne peux pas comprendre que c'est fréquent. Comme dit, oh là là, là moi j'attends ce mot. Moi j'écoute la parole. Je dois, je dois prier, je dois rentrer dans le lieu secret. Non, mon frère. Il ne faut pas aller à l'extrême. Quand tu te trouves dans la maison du Seigneur, nous prions ensemble. Amen. Nous l'aurons tu ensemble. Amen. Et ils vont se souvenir quand même lorsque Pierre et les autres, effectivement, les afflages, et les, ils ont flagellé. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés vers pas leur. Ils ont élevé l'offre ensemble. Est-ce que vous suivez Amen. Alors, à la prière, ils vont dire aussi au temple, effectivement, pour prier ensemble. Mais il faut que nous comprenions, effectivement, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Qu'on ne doit pas chercher à faire des choses pour être vu des hommes. Mais nous devons faire les choses, effectivement, parce que nous cherchons la gloire de Dieu. Amen. Et puis qu'on ne soit pas aussi à l'assemblée. Bon, je suis comme ça, qu'on ne va, pas, que, qu on va je pas faire pour la vie des autres. Non Quand tu es aussi en communion avec les Dieu, on doit voir que la vie est qui se tient en toi. Amen. Que tu prends part pas aussi à ce que Dieu fait dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez Amen. Il faut que l'on soit équilibré. Amen. Que... Mais c'est vrai, frère. Comment vous me dites, effectivement, que tu es à la maison en communion avec Dieu et tu viens ici, il n'y a pas de communion Vraiment. Mmh. Vraiment. Mmh. Mmh. Quand je suis moi à la maison, j'ai communion avec Dieu. Quand je viens ici, mais c'est sûr que c'est certain que quand Dieu descend, la parole descend, je ne peux pas rester insensible. Amen. Non, mon frère. Amen. Quand tu sens que tu ne peux pas réellement aussi te donner à Dieu comme ça pour être à la parole du Seigneur, viens, demande, on priera pour toi. Amen. Dieu, le Seigneur, te délivrera, effectivement. Parce que la timidité ne fait pas partie des enfants de Dieu. C'est un mauvais esprit. Amen. Il faut arriver à pouvoir chasser. C'est vrai, frère. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit descend, Saint Pierre, David veut sauter, effectivement. Oui. Quand il est normal, évidemment, tu dis bon, c'est pas normal. Mais quand la présence du Seigneur descend, on n'est plus pareil. Amen. Dans la maison du Seigneur, je dois me comme de moi à la maison. Ici c'est différent, la crainte y est, la joie y est, effectivement j'y entre, je m'attends à ce que Dieu me saisisse, Amen. je veux que Dieu fasse quelque chose en moi. C'est sûr et certain ça, Amen. oui, c'est comme on l'a toujours eu à pouvoir dire. Nous sommes différents frères et sœurs, des catholiques, des, des, des membres, mais tant c'est cela, pourquoi parce que nous sommes encore vivants. Vous venez pas pour voir le pasteur, vous venez pour écouter la parole. Amen. Le pasteur a son rôle. Amen. Vous, vous avez aussi le rôle de votre dans la réunion. Lui, il prêche la parole. Mais ben nous, que nous avons... lui, il a apporté ce que Dieu lui a donné. Amen. Mais qu'est-ce que moi j'ai apporté aussi aujourd'hui Donc chacun de nous doit aussi prendre part à la réunion. Qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui je vais simplement pour écouter. Non, tu as aussi quelque chose. Amen. Parce que tu viens de la présence de ton Dieu. Amen. Je dois lui apporter quelque chose. Qu'est-ce que je lui apprends C'est sûr et certain. <rire> oui. Ah oui, mon frère et ma soeur. Nous devons être conscients de cela que nous devons prendre part dans cette réunion. Vous savez, comme. Rien que ta présence à toi, le fait que tu quittes chez toi la maison, que tu viens ici, c'est déjà une bénédiction non seulement pour toi, mais pour ton frère, Amen. pour ta soeur. Amen. Diby. Je vais aller là-bas. Pourquoi je vais Seigneur, pour te louer, Amen. mais pour aussi encourager mon frère. Amen. Amen. Encourager ma soeur par ma présence. Amen. Amen. Parce que, c'est pourquoi vous pouvez entendre que la Bible dit ils sont sortis mais de nous parce qu'ils n'étaient pas de nous. S'ils si étaient de nous, ils seraient restés. Amen. Amen. Pourquoi frère Parce que, quand nous sommes de Dieu, il peut y avoir une situation, mais on doit savoir. Amen. Amen. On trouvera toujours une solution. Si chaque fois qu'il y a un problème de mariage, ah on divorce, il n'y aura pas de mariage. Mais... Non mais c'est vrai quand même. est marié, mari dit, maintenant je veux bon, du pain. Ah, je ne peux plus supporter mon mari. Frère le passé, je m'en vais. Il a voulu du pain. ça peut très. fait de lui, ok, ça va du pain. Ok, je vais faire du pain. On se trouve dans un moment de calme ou on part. Et puis on a encore des situations. c'est vrai. Un petit rien, non divorce, un petit rien, divorce finalement, ça sert à quoi de se marier Ça sert à quoi de se marier Et puis quand même on pose la question, monsieur, pourquoi vous voulez divorcer Bon, Parce qu'elle n'a pas fait la soupe comme ça, c'est Quelle soupe de soupe. Mais ça, on peut même l'acheter au magasin, par exemple. Mmh. vous comprenez mmh. Si la femme ne sait pas faire le petit potage comme cela, c'est toi. Je vous dis pas de ne pas parler. Bon, tu ne dois pas frappé, la femme. Je donne un exemple. Tu vois qu'à vous. Il y a des soupes en boîte. C'est vrai. C'est un exemple. Pour la soulager, tu prends la soupe en boîte, tu, tu mets dans la casserole du chaud. Et puis quand elle va te voir, un jour, tu bois la soupe en boîte, deux jours, soupe en boîte, trois jours, ça va travailler. Mais bah, bien sûr, mon frère, bien sûr. Vrai, <rire> allez Mais qu'est-ce que je Oh, mon oh, chéri, il n'y a pas de problème. La soupe en boîte, elle est aussi bonne. Est vrai, des. Ah. Comment mon mari peut toujours aimer la soupe en boîte Si elle est une femme normale. Bon, hier, soupe en bois, toujours soupe en boîte. Non, non, non, non, non. Je dois faire une soupe. Venez oui. voir, elle va rentrer dans la cuisine. Et pour chercher des livres à gauche, à droite. Comment on fait la soupe en voiture Ah, oh, Sœur Béry, Parce que c'est le professeur. Sœur Béry, béni. dis-moi, qu'est-ce que tu mets là mon frère, ma soeur, pourquoi avez-vous honte mmh. Vous avez un Dieu, vous avez sais pas. Quelle sœur connaît Appelez la mmh. Ma soeur qui connaît Non, je ne connais pas comment tu as fait. Elle dit, et va te dire, mais j'ai pris des concombres, j'ai poussé, j'ai mis un peu de citron. C'est comme ça que tu fais. Ok. Alors tu la vois là, là. C'est à bénir à donner l'information. C'est passé. C'est simple, frère. Amen, amen. Si quelqu'un sait quelque chose que moi, je ne sais pas, vous prenez moi les vers mon frère. Amen. amen, amen. On ne sait pas tous tout faire. No. Hein. Et ben on demande les effectivement. Voilà, il y a des mots et puis bon. C'est ça, quand on est simple, hein, frère. Les choses vont tellement simples. Quand on est compliqué, on se complique soi-même. Alors on dit, on oh, juge, frère, tu ne sais pas, sais pas, sais pas. pas tout faire. Les casseroles ça passe pas ça vie, quand on prend la soupe c'est brûlé demande comment on règle le feu c'est simple c'est vrai Amen. Amen. et puis Dieu nous a pour la grâce de et je crois que les choses vont passer simplement rien va de la parce que en fait ce qui unit davantage c'est quoi c'est l'amour l'amour fait quoi supporte tout mais on supporte tout Amen. Amen. on n'a pas à vouloir puis quand il y a une situation ben, ça roche. On met les choses en ordre et puis on continue. Bon. Il dit, verset 7, il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Vous avez entendu Donc, ils sont là, ils sont Quand je vais lui citer les chapitres, les versets, répétez un peu pour que les autres comptés, comprennent qu que moi, je suis vraiment barricadé dans cela, ça ne sert à rien ça ne sert à rien, il faut savoir qu'avant même que tu as prié, Dieu connaît. Amen. Donc, dans ta prière, sois simplement sincère. Amen. Vous savez mon frère, Dieu peut aussi conduire quelqu'un à prier longuement. On n'a pas dit seulement qu'on là-bas. Bon, gloire à Dieu, Seigneur, tu nous as béni aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir être dans ta maison D'abord entendu Alléluia, Amen. Non Non, non, non, non, non c'est vrai, parce que Oh, mais il est long, il est long, il est long. Non, même s'il est long, je suis patient. J'écoute ce qu'il dit. D'être qu'il est là, pourquoi Il exprime maintenant son âme. Amen. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Oh mon Dieu, que tu es bon. Gloire de soi rendu. Tu as fait ça, mon Seigneur. puis, il pense à son frère, il pense à sa soeur. Pas de problème. Amen. Nous sommes où Dans la maison du Seigneur. Je reste patient. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Frère, vous ne savez pas comment l'Esprit de Dieu agit. Vous vous rappelez qui peut te saisir et te faire faire quelque chose qu'auquel que tu ne t'en pas Amen Amen. <rire> oui, vrai mais Oui, ma soeur nous, nous devons être de ceux-là qui, qui grandissent dans les choses de Dieu pour savoir apprécier les choses de Dieu et surtout, nous, nous devons apprendre à donner vraiment beaucoup de temps à Dieu Amen Nous étions en étant patient, impatients, impatients mais maintenant nous voulons apprendre à être patients Amen. Seigneur, tu veux... C'est comme ça que le Saint-Esprit prend possession de chacun de nous. C'est vrai. Si vous pouvez lire, c'est vrai. Je crois que les brochures sont là, aussi. Je crois que le frère Panam en parle probablement dans une des brochures en rapport avec le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Le grand problème avec les gens, pourquoi ils ne reçoivent pas Parce que quand ils se trouvent dans la présence du Seigneur... Les saints esprits commencent à pouvoir agir, ils ne sont pas patients. Ils sont impatients. Il faut laisser, quand l'atmosphère commence, c'est pour ça, en enfin, fait quand l'atmosphère descend effectivement, laisse. Tu sens que les saints des te poussent Amen. à pouvoir crier, crie. Mais laisse-le prendre possession de ton âme. C'est là que la peur commence. Qu'est-ce qui se passe à la personne quand il sent autour de lui qu'il y a une présence Est-ce que c'était Dieu et c'est du diable. Et si ça me saisit, qu'est-ce qu'on va penser? Quand tu commences comme cela, le Saint-Esprit ne va pas prendre possession. Mm. Puis, Seigneur, baptise-moi le Saint-Esprit. Mais il vient. Mm. Mm. C'est pas compliqué de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui. Tout ce moment, nous avons ici quand nous prions. Mais il est là. Amen. Alléluia. Mm. Frère et c'est tellement, si ça n'est pas compliqué, mais c'est nous qui compliquons. Mm. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Si? Aussi, mais beaucoup de théologies dans la thé. mm. Il va venir comme ça, ne vous occupez pas de comment il va venir. L'important pour moi, c'est que je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment il va venir, Seigneur, c'est ton problème. Amen. Mais toi, Amen. tu m'as fait la promesse, je le veux. Amen. Et quand tu dis comme ça au Seigneur, un jour dans la réunion tu viens, alors on prie, on sent l'atmosphère. j'en dit, Seigneur, c'est petit, mon occasion, moi, Amen. je veux. Même si tu commences à trembler, reste tremblé. Amen. Amen. Amen. Monsieur le saint -Termain. Amen. Et c'est ce que, et, et même si, il y a une chose, une chose que vous devez aussi savoir, qui est importante aussi, quand nous sommes dans l'atmosphère, dans la présence du Seigneur, vous n'avez pas à avoir peur de démons. Parce que quand, là où nous sommes, mais c'est la présence du Seigneur, ce n'est pas les mauvais esprit qui va arriver à pouvoir venir entrer en toi. S'il était en toi, alors sera démasqué pour qu'on te délivre effectivement. Amen. Mais quand tu es venu avec le Seigneur, je veux que tu agisses à moi. Amen. Le cœur disposé, sache que est Saint-Esprit là pour rentrer en toi. Donne-lui l'occasion de prouver que tu as prié, mais il est C'est toi qui le renvoie. Seigneur, Baptiste, moi du Saint-Esprit, je le veux, je le veux. Gloire à Dieu. J'ai soif de toi, j'ai soif. Oui, il vient maintenant. Je vais rentrer. Oh, je sens autour de moi quelque chose. Est-ce que c'est des dieux est-ce que c'est. Et si je. Il dit, mais ouvre le cœur, je vais rentrer. Ah, est-ce que c'est des démons Et comment ça va me faire Est-ce que c'est des dieux Mon frère, c'est Dieu. Ma soeur, c'est Dieu. Laisse-le simplement, donne-lui le temps. Comme il commence à travailler, laisse-le entrer, effectivement. Quand il va sur. Je vous l'ai toujours dit, effectivement. Ne vous inquiétez pas. Le problème qui vous tue, vous, ce que vous avez déjà entendu à gauche et à droite, les, tel a dit, le frère a dit ceci, et le mauvais esprit. Vous plébiscitez davantage les mauvais esprits. Par rapport au saint Mais c'est vrai, comment vous pouvez toujours être là, « Oh, j'attends Jésus qui vient, il va venir me chercher. » Mais tu n'as rien en toi. Mmh. Mmh. Toujours, « Oh, je suis puissant, j'ai la puissance de Dieu. » Mais tu, tu dis, « Mais est-ce que c'est les dévots ?» Tu as toujours peur. C'est pas normal. Je suis puissant et j'ai prié qu'il est venu. Mmh. Mmh. Et quand il a frappé, j'ouvre mon cœur, il est rentré. C'est comme cela qu'effectivement qu on doit être dans cette condition, cette atmosphère, donner le temps à l'esprit du Seigneur de pouvoir travailler, d'entrer effectivement dit Seigneur, je te laisse la porte effectivement. C'est pour ça parfois on dit qu'on termine la réunion. Vous voyez, j'ai dit tantôt, je priais pour la sœur Tabitha, ah nous avons terminé la réunion, je suis rentré dans mon bureau. Et la sœur Tabitha est venue, et là-bas, à sa réception, elle dit Moi je ne peux pas partir sans voir le frère. Puis on m'a dit, mais ça un habitant, tu vas te mais c'est vrai, c'est Oui, dit elle dit qu'elle ne peut pas partir sans te voir. Elle est rentrée dans mon bureau et s'est assise. Quand c'est assise, elle a, je sentais l'atmosphère autour d'elle. Je la regardais. Et quand elle vous parlait, vous réalisez que quelque chose a pénétré l'âme de cette personne. Amen. Et il dit, mais quand j'étais à genoux là, pendant que tu priais, ce que tu disais était ce qui était en moi. Amen. Et puis c'était ça, effectivement, la chose qui me bloquait, tu le parlais effectivement dans ta prière, quand j'étais à genoux ces jours-là. Et aujourd'hui encore, là j'ai senti encore Dieu dit, je veux donner ma vie dans ton Seigneur. Amen. Elle veut te rebaptiser. Nous l'avons dit, frères et sœurs, Dieu travaillera. D'une manière individuelle avec chacun. Et on peut voir, effectivement, comment l'Esprit, s'est la Et c'est vrai. Oh, je la voyais, effectivement, là. Et, non, j'étais touché, dit, Seigneur, Dieu tu est es ta part. Amen. Il était depuis des années, j'étais comme cela, j'étais, je vais l'aimer. Il là ici, là, il a travaillé, mon âme. Je oui, le je veux, veux maintenant. Amis. Amis. Oui, Arriver à ce point-là, mon frère. Ma soeur. Est-ce que, vous, vous pensez que c'est du théâtre, en fait allez être des spectateurs jusqu'à la fin. Amen. Il faut que vous soyez des acteurs. Amen. Amen. Des gens qui saisissent et disent, « Mais Seigneur, tout ce que je fais, ce n'est pas pour l'homme. C'est pour ta gloire à toi. C'est toi que je veux et c'est toi que je veux recevoir. et C'est ma vie, tout dépend de ce que, ce que je suis pour toi. Amen. Donc c'est quelque chose de tellement si important pour, pour, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. » Bon, lui, En priant, il n'était pas la même parole. Et puis comme si vous disait que comme le prénom qui s'imagine qu'à force de parole, ils seront exaucés. Mais quand tu pries, effectivement, et puis il dit, ne leur ressemblez pas, merci Seigneur, car votre Père c'est de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Donc cela ne veut pas dire qu'effectivement, que tu viens maintenant et dis, bon, maintenant quand on dit louons l'éternel, je ne loue pas. Parce que mon père, lui, il sait ben, Avant que je lui demande, il croyait. Vous <rire> comprenez Non, le mot éternel. En alors, fait, je les loue, je lui dis, Amen. Seigneur, vois, je sais dans quelle position je me trouve, effectivement, la position de la foi, qu'il a les oreilles. Amen. Il entend ma prière. Amen. Ce que je lui exprime, il entend. Donc je ne fais pas des vainque, effectivement. Amen. Mais je lui parle, sachant que, puisqu'il connaît mon cœur, alors je dois être Amen. sincère devant lui. Est-ce que vous comprenez Amen. Parce qu'il faut que vous voyez que c'est vrai. Regardez, les hommes comme, comme David, comment il parlait à Dieu. Amen. Mais il connaissait quand même Amen. que Dieu, avant même qu'il parle, Dieu connaissait quand même la parole, n'est-ce pas Somme 131, je pense c'est ça, non C'est David qui l'a prononcé Mais comment David loue Dieu dans tous les psaumes Il aurait pu dire, comme il connaît la parole, je ferme la bouche. Non, il louait. Amen. Il lui parlait, il dit, mais Seigneur, regarde ma vie, comment ma conseil. Mais il savait que Dieu le savait. Amen. Amen. Mais de tout son cœur, il exprimait l'amour à son Dieu. Il dit, tu es mon Dieu, si toi, tu ne le fais pas. C'est ça la prière de la foi. Amen. Sachant que le Dieu que je prie, il est vivant. Amen. Il entend ma prière. Il est juste avec moi parce que je sais qu'il me connaît. J'ai été conçu de l'iniquité. Ce que tu veux, c'est la ça C'est-à-dire que, que Dieu le connaissait bien. Ma mère m'a conçu. Tu savais cela. Voilà ce qui m'est arrivé, Seigneur. Et pitié de moi. C'est vrai. Vous ne sait pas. Tu sais que tu es de conférence. Tu dis rien. Parce que tu sais cela. Mais pardon. Vous comprenez Non. Il exprime effectivement à Dieu. Voyez-vous, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est une grâce, frère et soeur, d'être conduit par l'esprit de Dieu. Amen. Avec l'esprit de Dieu, vous êtes dans l'équilibre. Amen. Quand est, sans l'esprit, c'est les déséquilibres. Parce que donc, on voit les hommes à l'extrême gauche, à l'extrême là-bas, on ne sait plus rien faire. Mm -hmm. ah oui. Parce que Dieu est un Dieu qui, qui sait parfaitement très bien ce qu'il fait. Alors, l'idée, le ne leur ressemblez pas, mais vous, vous devez connaître votre père. Qui est parmi vous, quand même, si il a un fils qui demande la viande, il va lui donner un serpent. Voilà, vous n'allez pas le faire. Quand vous avez votre enfant, vous lui donnez aussi des bonnes choses pour manger quand même, pour qu'il soit en bonne santé. Et voilà. C'est la même chose que quand vous demandez les baptêmes du Saint-Esprit à votre Père, il va aussi vous le donner. Il a répété cela. Vous comprenez cela Donc je m'approche de ces dieux, sachant qu'il <rire> est disposé à m'accorder, je lui fais savoir qu'il est aussi dans mon âme, dans mon cœur ici, voilà ce qu'il y a en fond. Ce que je sais que tu es capable. Accorde-moi la grâce. Je voudrais, Seigneur, trouver une grâce devant ta, ta face. Pour pouvoir recevoir aussi ce que toi tu as fait comme promesse. C'est vrai, non N'est-ce pas Dieu qui inspire Amen. Amen. Tout est par lui. Amen. Amen. C'est lui qui nous inspire. Voici donc comment vous devez prier. Hum -hum. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si l'homme vous pardonnez aux hommes leurs offenses votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, c'est merveilleux de pouvoir voir comment Dieu, notre Seigneur, prend vraiment ce temps de pouvoir nous instruire, nous, pour que nous puissions être agréables à Dieu, pour que nous puissions donner et recevoir de la part du Seigneur, ce qui est meilleur. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Oui, mes frères. qu'est-ce que cela veut dire, frère Parce qu'il y a une différence entre l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Vous suivez Amen. Le meilleur, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'onction, les gens peuvent l'avoir, effectivement. Mais il demeure toujours aussi. Mais quand ce n'est pas... Ben, le Seigneur te montre la voie profonde pour que tu reçoives la meilleure chose de la part de Dieu. Pourquoi il nous dit ici, il dit, mais si toi tu ne pardonnes pas, même si il t'a fait t'insulter, tu n'étais pour rien. La colère vient. Il dit, lui là si je le trouve, il verra ce que je vais lui faire. Il dit, si tu ne le pardonnes pas, quand toi aussi tu vas faillir à l'endroit de ton pays, que tu demandes pardon, puisque tu n'as pas pardonné à l'autre. Ton papa ne va pas te pardonner alors puisque tu veux que le pardon te soit accordé pour que le pardon profond te soit... parce que vous savez quand le pardon t'est accordé c'est une délivrance Amen. Oui. tu sens vraiment il n'y a plus de lien parce que aussi longtemps que le pardon n'est pas encore accordé Satan te maintient dans l'esclavage ah oui c'est sûr c'est comme ça qu'il travaille mais quand Dieu t'accorde vraiment le pardon profond tu sens une délivrance, une paix qui te fait comprendre mais tu es dans sa présence Amen. maintenant tu peux demander c'est vrai et là il dit si tu ne pardonnes pas à quelqu'un et toi aussi sache qu'effectivement que tout ce que tu peux faire le fort ne va pas aboutir parce que le fait que tu n'as pas pardonné à l'autre toi aussi le pardon ne sera pas accordé et pour que tu puisses obtenir ton pardon Pardon, même si lui n'est pas venu vers toi pour te demander pardon. Amen. Lui, il peut être bien disant, non, moi, moi, je ne peux pas m'humilier. De toute façon, non, non. Toi non. S'il faut même mettre une carpette, accepte. Amen. Vous vous souvenez Il a dit, vous m'appelez le maître et Seigneur. Vous le faites bien parce que vraiment, enfin, je les suis. C'est vrai, non oui. Si moi, qui vous appelez Seigneur, et maître, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que nous comprenions que c'est seulement ce qui est grand, parce que c'est quand on a la sagesse, pour ça il va pouvoir agir devant un homme qui est insensé. C'est lui qui est sage peut conquérir le monde. L'insensé, il agit comme un fou. Oui, oui, oui. Allez là, là, là, là si toi, tu réponds, vous savez, <rire> il y a un frère, ce frère, il est déjà parti à la maison, il m'avait écrit, il habite à ah, Un ami, en fait, ça le frère. Magie aussi. Il m'a dit, mais, dit mais frère, il m'a dit, mais, oh, non mais frère, mais, je vois. ce frère Jean, il est déjà parti. Il m'écrit longtemps, il me dit, mais frère, là, j'ai vu dans la Bible, et c'est ce n'est dit, mais dans le proverbe, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Vous connaissez cela, non Amen. Et puis il dit, mais ce qui est bizarre, c'est que plus bas de ce verset, Amen. Dieu dit encore, réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. Amen. Alors frère, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on veut faire, frère Extraordinaire, non Alors, tu dis mes frères, c'est là ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Un exemple les ah mais là-bas, écrit sur toi, si tu le réponds aussi dans là. -bas sans la voir, en criant sur lui comme il était oh, tu es tu es comme Cécilie, mais moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça non, non, non, non en fait tu, tu es aussi, non oh, ben, mais ça c'est comme lui oui. mais quand il t'a crié effectivement toi tu restes tranquille Amen. et puis après tu dis mais cas mon frère tu vois bien que c'est vrai que quand tu disais que j'étais comme ça, mais en fait c'est pas dans ce sens les choses sont comme ça comme ça, comme ça, comme ça et toi tu penses comme ça, comme ça, comme ça est-ce que vous avez compris Amen. Donc tu lui montres à la personne, effectivement, que l'état de son esprit, lorsqu'il parlait de ces choses-là, était comme cela. Mais les choses ne sont pas comme ça. Il était donc sous une mauvaise influence. Amen. Amen. Mais vous n'avez pas répondu dans le sens qu'il était là, parce que si vous commencez à pouvoir vous y verrez les deux ensemble, vous avez le même démon. Vous comprenez Donc un homme sage s'est <rire> arrivé. Et puis l'homme sage. C'est là qu'on peut voir effectivement comment Dieu est le saut de la sagesse. Effectivement, quelqu'un qui s'est arrivé à pouvoir s'humilier, quelqu'un qui s'est arrivé à pouvoir s'humilier et descendre au plus bas, même s'il si n'était pas dans la condition dans laquelle on l'avait mis, effectivement, de cette manière ou d'une autre, et qui arrive à pouvoir descendre et s'humilier, donner la possibilité à l'autre de pouvoir se rendre compte que lui, il est plus grand que lui, et que lui, il descend plus bas que lui, cet homme-là, il est sage. Amen. Et cet homme-là, ou cette femme-là, mm -hmm. est plus gros. Alléluia. Oui, monsieur, écoutez-moi bien. Plus grand que la personne qui est en face. Est et cet homme-là, ou cette femme-là, a l'autorité, la puissance, au-dessus de la personne qui est en face. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. Vous entendez cela vous avez remarqué, j'ai voulu aller jusqu'ici là, mais les temps finit, mais vous avez remarqué une chose, regardez une chose, quand on a donné les qu'on devait tuer tous les sages, vous vous souvenez, à là, ils se sont bataillés pour monter d'abord qui sont qui sont et puis bon, il y avait un qui était là quelque part, vous connaissez le nom, Daniel, Daniel a dit, Dites au roi, donnez le vous vous souvenez mm -hmm. Et quand Daniel est venu vers le roi, vous vous souvenez Amen. Il a dit au oh, roi, mais ce n'est pas que moi je suis plus important. Mm -hmm. Et quand il parlait, ce pas, vous savez, il y a parfois une fausse humilité que les gens se mettent, effectivement, pour qu'ils disent ça, pour qu'on le voit. Mais non, il était vraiment sincère. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit être vraiment saint. Ouais. <rire> Amen. Amen. Droit de cœur. Nous voulons arriver à ce que nous avons dit tantôt, chapitre, chapitre 6, verset 21, Et si Dieu le permet, je ne prier remets rien d'avant. Alors, regardez bien, il est venu, je crois que c'est dans... Je vais la dans... je vais le lire cela et puis voilà. on va en ensemble là. C'est Daniel, chapitre 2. Oui, je pense Alors, il dit, ceci, oui, Ah, voilà, verset chapitre, chapitre 2, Daniel dit, verset euh, 30, verset dit, Daniel 2, 30, dit. si, vous y êtes, si ce secret m'a été révélé, vous entendez cela ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tout les vivant, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Vous avez remarqué Mais quand les gens ont regardé, regardé, très bien, lorsque Daniel a eu à pouvoir donner cela, il ne s'est jamais battu la partir il s'est Mais quand les autres qui étaient dans le dans le pays, lorsque la situation est arrivée, effectivement, quand il y avait la main menée, menée, l'eau facile, vous savez, et le main qui est parti, il fallait maintenant quelqu'un pour lire l'écriture. Qu'est-ce qu'on a dit Il y a dans cette ville un homme qui a un esprit supérieur, qui a l'esprit de Dieu en lui. Donc, ce n'est pas Daniel qui a dit, mais les hommes ont réalisé, effectivement, l'attitude. La manière dont Daniel s'est même tenu, effectivement, en rapport avec ce qui s'était passé, parce que vous êtes dit, mais c'est moi qui vous ai sauvé, n'est-ce pas mmh, mmh. Mais toujours, il a fait en sorte que le roi voit qu'il n'est pas quelqu'un de tout à fait particulièrement spécial, mmh. que les autres aussi. Est-ce que vous comprenez mmh. Mmh. Mais par contre, il était spécial. Mmh. Mmh. Daniel était un homme particulier mmh. que Dieu utilisait effectivement par rapport aux autres. Mmh. Mais il ne sait jamais. Alors voilà qu'il avait quelque chose de particulier, effectivement, que parmi tous ceux qui étaient sages là, il était puissant. Il était au-dessus. Il avait tout, effectivement, parce que Dieu était avec lui. Et même dans, le, dans, la, dans la fosse au lion, Dieu a fermé la guerre des lions. Pour cet homme-là. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, mon frère. Il ne il s'est jamais révolté contre le roi. Il dit Oh, roi, vie éternellement et voilà j'étais là dedans, même le roi quand il a il était tellement triste et malade, il n'a même pas dormi dans sa chambre dans son livre, l'homme dans la nuit prie pour... que tu dis oh, des... quand c'est la, la, la, la, la force vous connaissez non? oh Daniel, Daniel, Daniel, brise les dieux que tu sers dans, avec autant de dévouement oh frère ma soeur, l'humilité est quelque chose de tellement merveilleux qui fait de toi, même aux yeux des hommes quelqu'un de plus grand oui. par contre l'orgueil vous a avilie en fait par oui. exemple moi je dis tu penses que quand tu fais comme ça genre, tu te toi comme grand oui. NON on dit mais ça ne vaut rien cette personne oui. et c'est pas toujours pour ces séries. donc tu penses que oui euh, je m'avance là qu'on voit mais en fait on est en un déni, mais il, il, il ne vaut rien oui. tu vois que tu, tu vaut quelque chose oui. la grandeur oui. C'est ce que nous devons réellement apprendre, effectivement, que dans un fils de Dieu, c'est pour ça. Le Seigneur envoie la parole pour nettoyer, travailler. L'orgueil ne peut jamais faire partie d'un véritable fils et de fils de Dieu. Parce que l'orgueil et le mensonge marchent ensemble. C'est la nature du Amen. C'est vrai, non C'est pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu qu là, l'orgueil. Et pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu la parce que tu as accepté ce que les autres vont te dire, à croire en hein, ces Jésus, Mais moi, oui. Amen. Mais moi, oui, parce qu'il m'a ramassé. Amen. Chanter ces Jésus alors que dans ce monde, hé, hey, dis-moi, moi, oui. Amen. Et vous comprenez Amen. Donc moi, oui, donc tu n'as pas honte de lui. Amen. Eh oui, c'est lui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. C'est alors, si, aussi, d'avoir le temps pour pouvoir arriver à pouvoir réaliser. Parce qu'il dit une chose que, là où se trouve ton trésor, il dit, là aussi sera ton cœur. Vous avez remarqué comment de la sainte écriture, il, il a dit, hein, là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ton cœur à toi, ton cœur à toi, se trouve là où se trouve. Parce que quand on parle de trésor, c'est la chose qui est, qui est importante pour toi. N'est-ce pas vrai Qu'est-ce qui est important pour l'homme sur la Terre aujourd'hui Vous pouvez sortir et poser la question aux gens. Madame, bonjour, mais comment ça va Ça va bien. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui quelqu'un qui est... Parce que dans ce bas-monde, frère, les gens, ils se battent. Pourquoi les gens se battent le matin jusqu'au soir, effectivement Qu'est-ce qu'il y a réellement de plus important pour cette personne S'il se bat, c'est que la chose est tellement si importante pour lui. C'est vrai ou pas vrai. Là où se trouve. Ton trésor là aussi sera ton cœur. Quel est vraiment ton trésor à toi Parce qu'il y a un problème qui va se poser. Il y a un problème qui va se poser. Sûr et certain. Parce que l'homme en soi, tel que tu es, tel que nous sommes, il y a quelque chose, de choses qui sont Tellement si important pour nous et impératif. Et tous les jours, même des faits de notre existence. Et ces choses-là, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, elles sont tellement si importantes pour toi. Parce que, en tant qu'être humain, elles sont nécessaires. savoir quelles sont les choses dans ta vie à toi. Il ne faut pas tromper, faut pas vous tromper directement. Non, il faut quand même que vous soyez aussi euh, sincères devant Dieu. C'est vrai? Sincère dit, c'est vrai, Seigneur, c'est quand même que voilà. Parce que, faut bien comprendre que quand Dieu te pousse, te montre effectivement tu deviens nerveux ou nerveuse dans ce sens, quand on touche ce point-là. Je deviens nerveux. Ce soit dans la vie tous les jours, au travail, je sais pas. Quelle est la chose qui sont, les choses qui sont vraiment si importantes pour toi, précieuses pour toi. Ne trompe pas, frère, ça. Parce que l'Écriture nous dit là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors parce que j'ai dit, parce qu'il va y avoir un problème. Aujourd'hui, tu viens à Dieu. S'il vous plaît, votre attention. Je suis dans la maison du Seigneur, je vais prier. Effectivement, vous devez connaître une chose. Ce que c'est Dieu vers qui tu es venu. Pour lui a posé la question au Seigneur, quel est le premier Parce que les commandements ne sont pas venus de toi ni de moi, mais de lui. Quel est le premier le plus grand de tous les commandements yeah. Écoute-toi Israël. L'éternel ton Dieu est le seul. Il répond à la question qu'on lui a posée. Il oblige pas Vous observez cela, non Alors, il dit, mais écoute-toi Israël. D'abord, l'éternel ton Dieu, il est l'unique. Il est le seul. Ah oui, il est le seul, il dit, c'est bon. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, écoute bien ce qu'il veut. Lui, il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur. De tout ton âme. Je vous ai dit tantôt, ne, ne vous trompez pas vous-même ou ne dites pas ceci qui n'est pas vrai. Parce que chacun de vous doit d'abord s'examiner, Seigneur. C'est vrai quand même que dans ma vie, c'est là que Dieu va te bénir il faut pas fabriquer des choses « Seigneur j'ai terminé » non, non, non, non, maintenant sois sincère qu'est-ce qu'il y a réellement parce que là où se trouve ton trésor là aussi est ton cœur Amen. Amen. ton cœur travaille pour quoi ton cœur, qu'est-ce qu'il sait effectivement parce que nous sommes tous des humains Amen. de mon cœur, il faut toujours faire la différence entre la partie humaine partie spirituelle. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ah, que Dieu nous aide. Quelle est la chose réellement Et quand tu es vraiment sincère devant Dieu, il ne faut pas fabriquer, dire Seigneur, j'étais. Non, il ne faut pas être comme ça. Sois sincère envers Dieu Seigneur, là, je me tiens maintenant, là, mon cœur, c'est dans la maison, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mais vraiment, vraiment, vraiment, dans mon vie, là, mon cœur, il est où? Dans mes études, dans mon travail, dans mes enfants, dans ceci, dans cela, et qu'est-ce qui est que la chose qui me préoccupe aussi et qui me tape effectivement sur les nez, vous comprenez? Quand je suis même dans ta maison. Quoi. Vous savez, frère, nous le disons souvent ici. Wow. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous entendez bien mm -hmm. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez passer deux minutes avec lui mm -hmm. Répondez quand même, frère. Mm -hmm. Une heure se peut. Hein? Mm -hmm. Deux heures, c'est encore peu. Mm -hmm. Bon, on, peut. on le veut toute la journée on était là ensemble parler, mm. marcher, c'est-à-dire effectivement, donc toute la journée vous voulez la personne Amen. Amen. soyons sincères Amen. là où que Dieu te bénisse. là où se trouve ton trésor là où c'est où c'est toi, c'est toi ton cœur. Y est. <rire> le Seigneur a dit faut pas, il il oh je vais prier, mais Dieu sait ce qui est a au fond de ton cœur. tu n'es pas sincère, il essaie, oui. tu vas tromper l'homme qui est en face de toi, oh, l'homme prier, en fait, oh, bah, non, prier, mais, en fait tu, tu es faux, mais Dieu sait que tu es faux, Amen. alors maintenant, ton cœur à toi, où est-ce qu'il se trouve Tu l'ai dit tantôt, non Quand tu aimes quelqu'un, chacun de vous laisser mm -hmm. on a envie de rester là de le regarder, de le tenir marcher avec, parler avec parce que ça vous fait plaisir mm -hmm. une heure se passe, deux heures se passent, trois heures se passent, quatre heures se passent, cinq heures, par, toute la journée entière mm -hmm. jusqu'au soir aïe mm aïe aïe aïe aïe -hmm. aïe aïe c'est vrai non? Mm -hmm. mais quand on ne l'aime pas beaucoup, beaucoup et puis, effectivement le cœur n'y est pas Rester une heure, c'est dur de rester avec quelqu'un. Ah oui, on peut forcer. Oui, oui, oui, oui c'est vrai. Il est là, je ne vais à partir. Je suis pressé, je suis pressé. Ah, j'ai des choses à faire, des choses, beaucoup de choses. Des choses qu'il n'a même pas, mais tu inventes. Parce que tu veux t'en débarrasser, puisque pourquoi Le cœur est ailleurs. Oh oui, certainement, c'est vrai. Tu aimeras. Parce qu'il a répondu, non. c'est Dieu dont tu me poses la question, dont tu es intéressé. Parce que si tu veux avoir affaire avec lui, <rire> tu veux marcher avec lui, sache une chose, que c'est un Dieu qui est très possessif. Amen. Amen. Oui, oui, ma belle et c'est la vérité, c'est pour ça, très possessif. Oui, oui, oh, quand il aime et toi, quand il attend de toi, il attend ton âme et raconte, écoutez, tu l'aimeras de tout ton cœur. Ça va, mais maintenant il dit non seulement le cœur, les pensées, Amen. pas seulement d'une pensée, mais de toutes les pensées. Amen. Oh là là là là là. là, là. Bon. Avant la pensée, un peu d'année. Et puis, non, c'est moi, c'est du tout honnête. Ah, ah, ah, ah, il est vraiment possessif. Hein? Amen. Tout ton cœur, tout ton âme, tout ta pensée, tout ton nez. Donc, ça dit que tout ce que tu es ne fait que battre pour lui. Amen. Voilà l'exigence. Voilà ce qu'il, lui, il exige et ce que lui, il demande. Voilà ce que lui, il attend de celui qui est tout son cœur. Est-ce que tu es capable C'est pourquoi il a dit c'est pas possible. Nul ne peut servir à la fois. Soit il aimera l'un et il y aura l'autre. Mais il ne peut pas avoir les deux maîtres. Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas si vous saisissez vraiment la parole de Dieu, frère et soeur, que je vais mettre là. Je ne sais pas si vous saisissez cela, ma soeur. Je vais lire une écriture dans le livre. C'est pour ça que j'ai fini ici la Si vous prenez dans la vôtre, parce que j'aurai le temps, je vais vite, pour être selon long. Mais si vous prenez dans la... le second que vous avez, Même. dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 4, jusqu'à ça, je pense que cela. je vois mon frère qui est assis devant moi, ici. Bonsoir mon frère. Oui, tu peux te lever mon frère. Et, et, et tu, tu lis effectivement dans la Bible que tu as. Oui, tu te lèves toi le frère Jonas. Tu veux bien lire, mais dis à haute voix. Attendez, je vais y arriver aussi d'abord parce que je vais lire ici. Leur de Timothée, oui. Chapitre 2, je pense que c'est ça, oui. Le verset euh, versets 4. Jusqu'à 5. Il n'est pas des soldats qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. À mm l'athlète, -hmm. n'est pas pour. À l'athlète, n'est pas. Et, et l'athlète n'est pas couronné. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Merci. Merci. Merci. Oui. Merci, frère, tu veux t'asseoir. Alors, dans la version d'Arbi, dans la version que vous avez allez lire, voyez comment il dit il n'est pas des soldats, qui sont va, les choses de la vie, s'il veut plus à celui de l'a C'est bon qu'il a fait. Mais dans la version originale, regardez comment, effectivement, la chose a été donc C'est dans l'Arbi. Il dit ici vous avez dit que ça va. De Timothée 2, verset 4, il dit « Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enroulé pour la guerre. » Est-ce que c'est clair Amen. Par rapport au présent, à l'avance, hein Nul homme ne va à la guerre, je le dis encore, nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie civile mm -hmm. afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Mm -hmm. Est-ce que vous avez compris? Mm -hmm. Les choses qui nous créent de problèmes, nous, je l'avais dit, nous, en fait. Avec Dieu dans notre marche. Avec Dieu dans notre marche. C'est quoi en réalité Parce que, mon frère et ma soeur, dans l'état dans lequel nous sommes, avec le Seigneur, nous devons encore vivre des choses tout à fait particulières, extraordinaires. Pourquoi cela ne se fait pas avec toi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe effectivement? Le Seigneur n'est pas un Dieu aveugle. Non? non, il est bon, Seigneur. Amen. Il est merveilleux. Il est glorieux. Amen. Vous savez ce qu'il a dit? C'est quand même extraordinaire, frère, de réaliser que cela, c'est des centaines, des centaines d'années passées longtemps. Et alors que, le Seigneur va clôturer l'histoire du salut, il te ramène à ça. C'est quoi Mais c'est quand cool. Ces vieillards ici, Élie il s'est tenu debout, et dit, mais jusque quand clocherez-vous de deux côtés C'est vrai ou pas Mon oh, frère, nous l'avons entendu. C'est la vérité Mais il a posé la question exprès. jusque quand clocherez-vous de deux côtés Ça veut dire que ici et là. Ça veut dire quoi Ton cœur à toi. Il n'est pas droit. Il est un peu ici, et un peu il est là. Donc tu es là dans le Seigneur, mais tu as beaucoup de préoccupations à l'extérieur. Frère, nous n'avons pas le temps. Frère. Mon frère et ma soeur, vous pensez que Dieu, c'est un, un jeu, s'engager à la chose de Dieu, c'est un jeu. Non L'engagement à l'endroit de Dieu, c'est un engagement personnel. Amen. Amen. Le membre de ta famille à toi, mon frère, ne peuvent pas devenir une préoccupation de la marche. Oui. Amen. Enfant, papa, maman. C'est vrai. Oh oui, c'est dur en temps. Seigneur, je ne vais pas te servir parce que mon enfant, ça ne va pas du tout. Aïe, ah, ma fille, ça ne va pas. Ma maman, ça ne va pas. Mon papa, ça ne va pas. Mes affaires ne vont pas. Ma soeur, mon frère. Ton cœur à toi, il est où Dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études, tu montres à Dieu ce qui est important à tes yeux par rapport à lui. même pas prier comme il faut parce que et ça va pas mais ça va pas mais en fait tu attends que quoi que dieu calme la tempête c'est toi la maison ouais. pour que tu puisses dire, je te loue tout bouc ouais. tu es les dieu que j'aime parce que tu as fait le travail pour moi ouais. tu montres à dieu seigneur ce qui est important à mes yeux à moi c'est pas toi Si tu me solutionnes ça, je t'aimerais. Si toi tu fais ça pour moi, alors je saurais que tu es le grand Dieu. Jean. Vous lisez souvent Job, n'est-ce pas Ne passez pas vite au-dessus, effectivement, des gens. Asseyez-vous. Entrez dans la peau des gens. Entrez dans la peau des gens. Mmh. Que Dieu prenne ce qui vous est cher. Satan mmh. le savait. Il dit, non mmh. <rire> Il te loue pas pour rien. Tu as mis la paix là-bas, tu as donné ceci et cela. C'est pas l'intérêt qu'il le fait. Il ne t'aime pas vraiment. Hein. Si toi tu ne bénis pas, il ne va pas te louer. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne perdez pas votre temps en disant Je suis de la maison du Seigneur, tu diras très bien. Frère, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas jamais dit Je vais une grande foule. C'est le peuple de Dieu que je cherche. Amen. Amen. Le fils et filles de Dieu qui savent effectivement. Ça ne sert à rien d'avoir des, des millions pour, pour simplement des histoires inutiles. C'est Dieu te parle, toi, pour que tu sois sérieux dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Amen. Tu fais les distances, des kilomètres, mon frère. Pour qu'à la fin tu sois où dans le trou. Mmh. Mmh. Dieu est très exigeant. Mmh. C'est un sacrifice que l'on fait dans Tu dois faire un choix. Il mmh. ne faut pas penser que tout va aller comme ça, puis bon, puis là. Non. Moi, je dois savoir où j'en suis avec Dieu. Quand. <rire> Job, ses biens, ses enfants, et même sa femme qui lui dit, oui, oh, oh, oh, mon Dieu, meurt. Tout homme sur la terre, la richesse qu'il a, c'est aussi le bien qu'il a tout. Vous n'allez pas me dire le contraire, hein? c'est vrai ou pas celui qui touche ton fils, son enfant, à toi, il te touche non. C'est vrai. Hmm? Mmh. Vous ne pas dire le contraire? Non. Mais quand est-ce que tu comprendras que cet enfant que tu as, ou ton papa, que tu sais tout ça, dans la marche avec Dieu, nous devenons... C'est vrai, c'est vrai. D'accord, je crois que c'est toujours pouvoir voir la situation ici qui arrive. On a touché à mon enfant, on a fait ça à mon enfant, j'ai livré encore des bébés ici. C'est vrai, sœur, c'est vrai. Un frère a le droit de corriger l'enfant de son frère. Amen. Une sœur a le droit de corriger l'enfant de sa sœur. Si ça ne vous plaît pas, ici ce n'est pas à votre place. Amen. Nous ne sommes pas une association, une communauté. Nous sommes un peuple de Dieu où nous apprenons à savoir ce qui est important aux yeux de Dieu. Amen. Si cet enfant de mon frère, je conseille comme étant le mien, je ne vais pas le tuer. Je ferai le nécessaire pour que cet enfant, si je dois corriger, je corrige avec beaucoup d'amour. Si son papa s'en va dire, on oh, ne touche pas à mes enfants. Il dit, frère ou sœur, ici si ce n'est pas à votre place. Et c'est vrai ça, vous pouvez aller chercher une autre assemblée ailleurs. Mm. Nous ne sommes pas ici pour pouvoir. Mm. Chacun doit arriver à pouvoir comprendre qu'est-ce que nous faisons ici. Qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce qu'il y a Ces enfants qui se tiennent ici, qui chantent, ils doivent avoir effectivement, quand ils vous regardent, ils disent, mais Amen. la sœur Maria, c'est ma mère. Amen. Mm. Amen. Le frère Rosario, c'est mon père. Amen. Mm. Si Frère Rosalie me dit, lève-toi, va là-bas, je l'obéirai comme mon papa. Ces enfants doivent avoir cela. Amen. Quand ils vont grandir, l'empreinte de Dieu dans eux, Amen. frère, fera que vous verrez des hommes et les femmes qui servent à Dieu. Amen. Mais oui, frère, c'est ça l'évangile que nous avons. C'est à ça, en fait, Dieu nous conduit à pouvoir nous détacher totalement des choses sur lesquelles nos cœurs nos âmes se sont arrangés. S'accrocher à Dieu. Amen. Vous savez, frère, ça, si vous n'arrivez pas à cela, vous n'avez rien fait de plus. Parce que les associations païennes font la même chose. Où se trouve « Là où se trouve ton cœur, là aussi sera ton trésor. » C'est vrai, non ?« Là où se trouve ton trésor, là aussi sera aussi ton cœur. » Vous savez ce que la Bible dit ?« dans les un chapitre 3. » Vous connaissez cela, non C'est quand même... Non, vous ne pas plus loin. Mais c'est pas ce genre, mais c'est pas plus. Il dit... D'abord, il dit... Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Il dit plus loin, il dit, mais, mais, vous avez vaincu le malin. Mm -hmm. N'est-ce pas vrai mm -hmm. Et puis, quelque part, et ça, ça m'a touché, <coughs> L'Écriture dit, c'était vraiment assez clair, dit, mais n'aimez pas le mot. Mm -hmm. Est-ce que vous avez entendu mm -hmm. C'était écrit. Hein? Mm -hmm. Vous savez, c'est avec... Euh, avec. C'est avec, euh, quand, on, quand on lit, effectivement, c'est pas à l'infinitif, mais c'est avec Z, c'est-à-dire que c'est tellement. Mm -hmm. N'aimez pas, donc avec Z. C'est pas n'aimez pas, quand on conjugue le même, l'infinitif, et là c'est tellement. N'aimez pas le mot. Vous voulez lire dans le livre de la région, cest à comme cela. Parce qu'il dit, mais. Car c'est lui qui aime le monde. Et les choses de ce monde, c'est terrible. Hein? L'amour du Père n'est pas à lui. Oui. Regardez-moi ici, je vous laisse partir chez vous. Parce que quand je cite, vous dites que je cite mal. C'est vrai, je peux citer mal. Mais dans le livre d'un Jean, il dit que j'avais fermé pour vous dire qu'on va rentrer chez vous. Il y a un Jean, oui, et puis je lis ça, les vous on va prier. Quand je lis, puis nous prierons. Hein, pour rentrer chez vous, moi, un ce que demain nos enfants vont aller à l'école, etc. Et voilà. Il dit, ceci. il y a un Jean, de... oui, c'est-à-dire, oui, oui, chapitre 2, 1 Jean, comme un genre, premier de Jean, après deux biens, de Jean, chapitre 2, il y a des 15, il dit, vers 15, n'aimez point le monde, ça va, vous avez vu ça Vous avez vu ça Amen. Ni les choses qui sont dans le monde. C'est quand même fort, non Vous avez entendu Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et pourtant, je suis dans le monde. Et pourtant, je suis dans le monde, non Dans le monde, il y a des obligations, il y a des exigences que je dois remplir, moi. Est-ce que vous comprenez Mais si l'Écriture te dit, n'aimez point le monde, ni même les choses qui sont dans le monde. Frère, mais où est-ce que nous allons N'avez-vous pas entendu, mais quel rapport il y a -il entre Christ et Briya N'est-ce pas vrai Nous continuons, il dit, si quelqu'un aime le monde, L'amour du Père n'est point en lui. Il est impossible que vous me dites que vous aimez vraiment Dieu de tout votre cœur et que de l'autre côté aussi que vous vous embarrassez vraiment de choses qui concernent Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Elle me regarder comme s'il ferait. Il dit, mais il dit l'homme qui s'engage effectivement dans les choses, parce qu'il ne pas avec la guerre, effectivement, ne s'embrasse pas des choses de la vie, en fait de plaindre à ce qu'il a envoyé pour N'est-ce pas vrai Nous ne sommes pas dans une pièce de théâtre ou un jeu, frère et soeur. La Paul dit, mais je traite de le monde. Il y a une exigence en fait qu'il faut. Et comme le Seigneur ne le fait pas, effectivement, il s'agit effectivement de, de l'amour, parce que quand notre cœur, le cœur a rapport avec le cœur, il s'agit de ce que nous aimons, ce que nous désirons, ce que nous avons comme chose principale. Vous avez entendu dans les Saintes Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aime son Père sa mère ses enfants ou son nom, je ne sais pas moi, plus que moi le lui Amen. il est vraiment digne de moi non. parce qu'il a beaucoup d'amour pour les hommes non. Non. il a dit il n'est pas digne de moi c'est terrible de dire quand même ça entre les... le Seigneur lui-même a dit c'est lui qui aime son père, sa mère, et sa femme, son fils, ses enfants et tout ça, tout ça, plus que moi il n'est pas digne. Et pourtant, nos enfants, nos affaires et tout ça, sont des choses qui nous tiennent à cœur dans notre vie de tous les jours. Les tant. Je vous l'ai dit, le Dieu que nous servons, il faut le connaître, frère et soeur. Ce n'est pas un bon bon papa, un bon son père, dont on peut se permettre de pouvoir faire n'importe quoi, cest n'importe comment. Non, il est très exigeant. Un jour, vous allez pleurer et regretter, frère. Je l'ai toujours dit. Vous le regretterez. Aussi longtemps que vous ne prenez pas. de marqueur cœur les choses que Dieu nous dit. Sûr et certain, vous allez le regretter. Et par contre, si vous sommes quand même ça, que le prénom à cœur, ce que Dieu nous dit. Alors, c'est pour ça, maintenant, regardez, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Dieu ne veut pas être partagé avec quoi que ce soit, Amen. ni avec qui que ce soit. C'est pour ça, Dieu, Dieu, les mariages, les travails, les études ne peuvent jamais être plus importants que Dieu. Amen. Il y en a qui entendent Je veux me suicider si moi je ne me marie pas avec cette femme, si ma vie n'a plus de sens. J'ai dit Seigneur Jésus. Non, mais c'est la vérité, non Si moi je n'ai pas cet homme ici, si ma vie n'a plus de sens. Donc, c'est ces messieurs-là qui donnent sens à ta vie. C'est cette dame-là. Alors, Dieu ne peut plus donner sens à ta vie. C'est travail, si je le voulais, j'ai étudié pour voir. Si je n'ai pas ce travail, en tant en, cas, en cas, je vais mettre la compte ah, oh, le. À cause du travail. Mon frère et ma soeur, parfois nous ne réalisons pas en fait. Ce qui est qu en plus important pour nous, on a l'impression même Dieu qu'on lui a donné réellement la place qu'il faut. Mais quand une épreuve arrive, cela qu'on voit ta bâtiment. Car une situation est bouleversante dans ta... Je ne suis même plus prier, frère, tu prie qu'ici la situation, mon Dieu. Pourquoi Parce qu'il me préoccupe. Ça pas c'est vrai. Mais où as-tu placé Dieu en fait Voilà. La situation, il a pris la place de Dieu. Dieu est devenu en dessous parce que <rire> vous direz frère tu nous embêtes, c'est pas grave. Écoutez bien, qu'est-ce que la Bible dit La nuit même quand je dors. Amen. nest pas vrai C'est oh. la vérité. Amen. Vous voulez que vos problèmes soient solutionnés mm. Placez le problème à sa place. Amen. Et Dieu à sa place. Amen. La solution vient. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes mm. des à cause de la tête vrai. comment je vais faire comment je vais m'en sortir comment cela va se passer pour moi c'est vrai non? c'est la place le problème est passé au dessus j'ai dit en dessous mais vous chantez là il a chanté l'autre fois ici qu'est <rire> qu ce qu'il a chanté l'éternel est mon bégé Amen. et il me il me dirige près des obésides à, à cause de son nom Alléluia c'est pas vrai? Dieu te bénisse Amen. nous chantons cela nous sommes là Alléluia gloire à Dieu l'éternel est mon bégé et, les et quand tu sors oh, oh, comment ça va être? mais tu as dit tantôt ma tu l'as dit tantôt, tu l'as même chanté là. J'ai manquer, et derrière, tu sors. Qu'est-ce qui. Comment ça va se passer demain? Est-ce est que tu sais? tu l'as chanté. Plaçons la chose à sa place. Retirons nos cœurs là où on l'a placé. Pour le placer là, alors il te dit ceci. Fais de l'éternel des Il ne va pas t'oublier. Il te donnera. Ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Amen. Amen. Quand on place cette chose à la place, effectivement, bien, Dieu te donnera. Merci. Donc, que ce soit les enfants, que ce soit la femme, tout en dessous, Amen. Dieu au dessus, Amen. tout ira Amen. pour le. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Considère sa parole. Comme ses promesses va venir dans ta vie. vie.